Je suis Edirnay, je fais partie du conseil municipal des enfants de Montrouge. Euh, je suis à l'école Boileau, élémentaire, et je suis dans la commission sport, culture, loisirs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait euh, du coup euh, le 25 août. Là, euh, on a fait les douze plaques qui viennent sur Montrouge pour euh, ceux qui sont morts à la libération de Paris. Oui, alors Aujourd'hui c'est un jour très particulier pour Montrouge parce que non seulement comme chaque année nous commémorons la libération de Paris et de Montrouge, mais cette année nous avons voulu célébrer Henri et Cécile Roltanguy, qui sont des, des personnages montrougiens puisque Henri Roltanguy avait son PC, son poste de commandement ici à Montrouge. Et donc nous avons souhaité donner le nom de Henri et Cécile Rolletangui à cette année, cette allée ici, place des États-Unis, euh, qui symbolise leur présence et leur action, leur euh, action de résistance euh, pour Montrouge et pour toute l'île de France, puisque c'est depuis ici à Montrouge que Henri Roltangui a donné l'ordre euh, de libérer Paris. Voilà, donc c'est un moment important. Nous souhaitions le faire, nous l'avons fait. Je crois que Montrouge s'honore euh, de saluer la mémoire de ces grands résistants. Et aujourd'hui, les enfants de Roletanguy étaient là, ses deux filles et son fils. Je crois que c'était une très très belle et très émouvante cérémonie. Voilà. Mon père ouvrier, euh, les rencontres de mes parents en 41 ici à Montrouge, chez une amie. Et l'état-major, bien sûr, vu les conditions de sécurité, n'était pas toujours au contraire. Mais là, ça a été fait pour la première fois à Montrouge. Mont et c'est le 19 août début de l'insurrection, c'est de Montrouge que mon père part en vélo pour rejoindre Paris. Alors nous sommes euh, Hélène et Claire Rotandy, les filles de Cécile et Henri. Montrouge, pour nous, c'est vrai que ça a toujours été une commune dans, dans la famille, en euh, parlait, à Berbier, etc., parce que c'est un grand moment d'histoire. Mais c'est aussi euh, pour nos parents, c'était euh, la sortie de la période longue période de résistance pendant quatre années hein, euh, où ils devaient se cacher. Et c'était le moment où ça basculait, où il y avait les troupes de Leclerc qui arrivaient, il y avait euh, les parisiens qui en avaient assez, qui voulaient que euh, les Allemands partent et ce qui est vrai c'est que les, les alliés euh, Leclerc et, et, et De Gaulle rendront hommage à cette résistance parisienne qui leur a grandement facilité les choses parce que Paris a été libéré plus tôt que ce qui était prévu.